Prépare-toi beaucoup de en Nous voulons rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu pour ce programme de 72 heures de jeûne, prières et supplications inspirées par le Saint-Esprit, où tout un peuple assoiffé a recherché la divine présence du Père. Nous sommes là malgré nos faiblesses malgré nos incapacités nos manquements avec notre désir avec notre soif notre cœur assoiffé 72 heures de gloire où nous avons été guéris restaurés transformés repositionnés nous sommes... Assurément, Dieu nous fait entrer dans la catégorie de ceux du peuple qui connaissent leur Dieu et qui font de grands exploits. A lui soit la gloire, l'honneur, la louange et les actions de grâce pour tout ce qu'il a opéré cette semaine. Si vous avez expérimenté une rencontre divine, alors envoyez-nous votre témoignage au numéro WhatsApp 06 94 23 95 69.